Nous connaissons les qualités et suffisances de nos coulées. Soyez-en certains, mais ne vous y trompez pas, ce coup est extrêmement technique. Donc voyons ensemble les tenants et aboutissants de toute éventuelle particularité que l'on peut rencontrer ou phénomène redondant sur 4 exercices plus 2 particularités. On est parti donc vraiment pour rentrer dans du dur, dans du vrai, le coulé et ses perspectives. Allez Billard 280, cadre 422 de sens trigonométrique, bonsoir à tous. La définition du coulé par le point, comme expliqué dans le prélude, c'est l'inverse du rétro. Mathématiquement, en fait, c'est tout simplement l'action de notre bille à avancer après impact de l'A2. C'est ça le coulé. C'est-à-dire que le, notre bille va être tapée au centre ou au-dessus du centre, elle va arriver dans un... Quasi plein ou plein intégral dans la bille numéro 2, elle va marquer un temps d'arrêt, transfert de force, la 2 va s'en aller et ensuite la bille numéro 1, elle va reprendre l'adhérence sur le tapis et donc par l'effet escompté, le fait de taper en tête ou même au centre, plutôt en tête ou au-dessus du, du centre, va faire que la bille va avancer. C'est ça là, en fait le couler. Donc maintenant que l'on sait cela, comment s'y prendre Les principes de base sont simples. Vous allez voir, il suffit. Dans un premier temps, d'avoir la queue le plus plat possible. Ça, c'est la première condition, d'accord Le plus plat possible, horizontal, par rapport au tapis, évidemment. Ensuite, on se positionne sur notre bille, on est sans effet. On part du centre de la bille, donc ça, c'est la condition, soit le centre, soit au-dessus du centre. Ça s'arrête là, centre ou au-dessus du centre. Pas la peine d'aller chercher dans les extrémités de billes, vous risquez le tâche. Donc, on se positionne pour la grosseur de billes, évidemment. On essaye de trouver un, un chevalet relativement stable. Là, je vous renvoie à la vidéo de la chevalet du centre, notamment de la vidéo de, de Willy Gérimont qui explique ça vraiment très bien. Donc, le chevalet du centre, les gars, donc moi, je me positionne sur les coulées. Chevalet du centre, clac, allez, au-dessus, au-dessus du centre. Et là, vraiment, 1, 2, allez, et on pénètre la bille. D'accord. Donc voilà ce qui est le, vraiment les, les bases pour exécuter le coulé, ça va vous aider par la suite. D'accord. Donc Essayez de penser à tout cela avant d'exécuter les exercices qui vont suivre. Donc Présentation du premier point, le coulé naturel. Ici mouche 3 correspondance mouche 1, mouche 4 correspondance mouche 1, Mouche 5, correspondance la ligne du 42, nous sommes ici la bille blanche. Ici ce qu'on souhaite c'est arriver correctement sur cette bille jaune pour prétendre la rappeler le coup d'après. Mais pour la rappeler le coup d'après il faut que cette rouge reste plus ou moins dans le tiers, idéalement dans le coin. Donc ça implique un certain contrôle, vous voyez Par exemple ici, c'est pas fou, hein. on aurait préféré ce biais là pour le rappel de bande, évidemment. Mais ici, on se rend compte que malgré tout, on a la possibilité de réunir les billes. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment ce qu'on recherche là pour le couler, pour le coup. Ce qu'on recherche, c'est vraiment ça. C'est l'exécution de l'un pour faciliter l'autre. Au-delà du couler, toujours pareil quoi. Allez, prochain exercice. toujours pareil on est dans l'esprit de réunir les billes le coup d'après donc euh, bon là même si j'ai pas très très bien exécuté le coup on se rend compte qu'on a les billes dans le tiers mais euh, donc voilà ce qu'il faut travailler donc ici ce, cet exercice on a la rouge qui est au, en son centre sur la ligne du 42.2 nous on se crée un biais sur la mouche 4 ici et on place la jeune sur la ligne du 42-2, ici, de façon à être masquée. On n'a pas la possibilité de jouer en finesse, ici, donc on n'a pas le choix. Enfin, on a le choix, si on peut avoir le choix de la bande, ici, mais comme on travaille le coulé, on va faire un coulé, <rire> évidemment. Allez, c'est parti. Donc ici, centre, là, c'est vraiment centre de billes, d'accord Donc, chevalet du centre. Moi, j'utilise le chevalet du centre. Et toujours pareil, cette grosseur de billes, qui va conditionner notre arrivée sur la bille numéro 2. Vous vous rendez compte qu'ici le biais est vraiment, vraiment, il n'y a pas beaucoup de différence. Il faut envoyer une certaine puissance pour le retour de cette bille numéro 2. Et on sait que si on envoie fort, la carambole ici sera puissante et l'éclatement sera également puissant. Donc attention, attention, prenez beaucoup de billes, sinon vous allez dévier de votre trajectoire. Allez, donc on se positionne. On est vraiment dans le plein intégral, moins le petit quelque chose qui va faire qu'on va partir vers cette bille numéro 3. Attention, ça va être extraordinaire. <rire> voilà, on vient mourir sur cette bille numéro 3. La bille numéro 2 revient à bon port. Même si, évidemment, on aurait préféré soit être ici pour la rappeler, soit être là pour la dominer. Euh, Quoique non, on aurait préféré être ici hein, pour soi. Euh, pour faire voilà un rétro ici finesse voilà, et le retour donc de cette bille numéro 2. Ben, voilà, vous avez compris le principe quoi, de cet exercice au-delà du coulé. donc Vous travaillez le coup de queue, vous travaillez la grosseur de bille, la hauteur d'attaque, mais vous travaillez surtout le conditionnement du coup d'après. Ça c'est très important pour ce type d'exercice. Un autre exercice ici proposé, je vous l'exécute, on en parle après. Alors toujours pareil ici, c'est du sans effet, hein, bien sûr. Donc nous, nous sommes la bille blanche, comme d'habitude, trait du 42.2, on est à, si je ne me trompe pas, voilà, une bille, voilà, c'est bien ça. Donc vous positionnez les deux billes comme ceci, faites le tour, ça c'est fait. Et également, hein, la même opération sur la mouche 2, pour la bille rouge, qui sera votre bille numéro 2. Et la bille, elle, jaune, donc la bille 3, se trouve sur à peu près hein, la mouche 1 ici. Et devant la rouge, dans cet axe là, d'à peu près une bille. Euh, la décomposition, on est vraiment dans du plein quasi intégral, moins, toujours pareil, ce petit rien pour aller vers la bille numéro 3. Et c'est notre hauteur d'attaque qui va conditionner, donc notre avancement, comme vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup, hein, il y a juste une bille d'écart ici. Donc euh, on peut taper au centre quoi. Le centre, c'est-à-dire chevalet du centre, voilà, on ne se pose pas de questions, on a notre grosseur de billes, chevalet du centre, je vous renvoie au chevalet du centre si vous ne savez pas de quoi je parle. Là, chevalet du centre, on envoie, là on est tranquille, ça a envoyé un petit peu fort pour la rouge, mais vous voyez que ça rentre parfaitement, Badaboum, le coup d'après, on a plus ou moins les billes réunies. Donc voilà, c'est vraiment dans cet objectif-là où il faut travailler ce, ce type de coulée. Le but de l'exercice ici est de passer par la bande théoriquement on est censé avoir vraiment les billes là quoi en théorie parce que c'est pas un coup facile ici il faut passer par la bande donc ça implique quoi passer par la bande ça implique l'utilisation de l'effet sur notre bille voilà et on est censé obtenir un truc plus comme ça donc vous voyez c'est beaucoup plus joli beau tout de suite donc on va essayer de rentrer en détail un petit peu sur ce point qui est vraiment là c'est un coulé sur bande donc il faut rajouter de l'effet vous allez voir on va rentrer en détail là dessus c'est parti donc ici on se positionne non, pas pour la on ne calcule pas la grosseur pour faire le point sur la 2 mais on calcule la grosseur pour la rentrée de la rouge à côté de la jeune voilà donc ici je veux à peu près qu'elle fasse cette direction là et qu'elle revienne ici à peu près voilà donc ça va à peu près conditionner la rentrée de cette rouge comme nous on va mettre de l'effet à gauche puisqu'on veut partir dans cette direction forcément et qu'on est plus ou moins pleine billes sur la 2 notre effet ici aura une incidence sur, notre, sur la bille numéro 2, donc sa rentrée sera encore plus facilitée, j'ai envie de dire, parce qu'elle aura de l'effet un petit peu contrarié, donc elle ne va pas s'échapper, ça c'est certain. Après, à nous de juger, donc une fois qu'on a la grosseur de bille, de juger la puissance pour l'arrivée de la 2, toujours pareil. Et nous, on a simplement besoin de l'effet pour avancer, donc effet à gauche. Voilà, centre de bille, on envoie. À peu près l'idée après il faut mettre plus ou moins d'effets là par exemple j'ai mis trop d'effets du coup je suis arrivé vachement fort sur la jaune et la jaune est partie vous voyez donc on va le refaire il faut mettre moins d'effet. après c'est au juger aussi hein. voilà mais c'est centre de billes voilà là j'ai mis moins d'effet. du coup j'arrive plus doucement j'ai un meilleur contrôle sur la bille numéro 2 voilà c'est plutôt plutôt pas mal donc c'est plus l'objectif de ce type de coulée où là on recherche vraiment à contrôler la bille numéro 2 et notre arrivée sur la bille numéro 3. Notre problème ici sur le coulé, c'est pas réellement un problème, mais il faut quand même y penser, c'est cet impondérable qui est le butage. D'abord le butage, qu'est-ce que c'est va, Je vais vous le présenter. Et comment le déjouer Comment essayer de contourner cette problématique Vous allez voir, il y a deux astuces, mais j'aime tout particulièrement la première. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le phénomène du butage, c'est tout simplement l'adhérence entre la bille numéro 1 et la bille numéro 2. L'adhérence à cause de quoi Souvent à cause du bleu, évidemment, hein, qui en multipliant les impacts sur la bille 1 et 2, eh bien, on cumule donc la craie sur la redondance de la bille et là ça crée des phénomènes de butage. Ou alors tout simplement l'air environnement, la poussière sur le tapis des tas de possibilités qui font que le butage peut exister donc maintenant pratique on va s'inspirer de notre ami Coespel euh, qui nous explique ça très bien je vous laisserai euh, le lien de cette vidéo en fin de, de celle ci donc on fait un impact de bleu voire plusieurs sur cette bille d'accord donc on met du bleu volontairement sur cette bille pour créer un butage on la positionne de façon à ce que nous on puisse taper sur ce sur ce bleu là, voilà, on est pas mal là, ok Et donc là, on va de toute évidence créer un butage. De toute évidence, on va créer un butage ici. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Je le fais comme tout à l'heure. Voilà, je me positionne. Non mais ça bute pas. Avec tout ce que j'ai mis comme bleu, ça bute pas. Non mais, j'ai un coup de queue si exceptionnel que ça veut pas buter. Non mais, ouais. C'est pas possible. Oh mais regardez là, je sais pas si ça se voit, mais j'ai mis une quantité de bleu, mais phénoménal. Et j'arrive pas à buter. Ouais, c'est incroyable ça. À buter, oui. Oh, c'est pas possible. Allez, butage. Ah, voilà ce qu'est un butage. Voilà donc le butage voilà vous je sais pas si ça s'est entendu mais le butage déjà il y a un bruit particulier et vous voyez la bille saute Enfin, la bille saute d'habitude évidemment mais là la bille saute et ensuite elle est complètement contrariée par cette adhérence qui va faire que voilà, la bille n'a plus aucune notion de quoi que ce soit c'est les enfers le butage c'est une catastrophe donc comment déjouer ça alors là les enfants comment maintenant le déjouer maintenant qu'on a compris ce que ce qu'est un butage Eh bien tout simplement c'est pas à 100%, mais je peux vous garantir que c'est une astuce qui peut vous sauver la vie à plus d'un titre hein, et vous évitera d'aller vous asseoir. Tout simplement, les gars, tout simplement, voilà, cette petite étoffe, que vous soyez en partie amicale ou en compétition officielle, n'hésitez pas à faire nettoyer les billes. Partie amicale, clac 10 secondes, tu poses le bleu là où il y a eu la bille, pap, pap bim boum, et c'est reparti. Ça t'évitera de buter et d'aller t'asseoir. Là, et tu perds 4 reprises, tellement ça te rumine dans la tête. Compétition officielle, les gars, que vous soyez R4, en Jason, à Josas ou à Roquefort-la-Bédoule, d'accord, dans votre district où il y a trois membres pour savoir qui est le meilleur troisième, tout simplement vous demandez gentiment à l'arbitre de vous nettoyer la bille numéro 1 et la bille numéro 2 Ce n'est pas réservé qu'au N1 Master et Champion du Monde. Je trouve que dans son ensemble, les gens ne font pas assez nettoyer les billes. C'est pas bien. Il faut pas hésiter, les gars. En plus, ça fait la pause. Alors, deux coulées relativement particuliers là que je dois vous présenter pour clôturer ce chapitre et plus ou moins le compléter. Il s'agit donc de la caractéristique où on est très très près de la bille numéro 2 ou alors à contrario très très loin dans le cas où on est très très près comme ici par exemple nous sommes la bille blanche on voit que passer par la bande il y a un risque de contre c'est délicat il vaut mieux faire le couler le couler ici est délicat parce que on est très proche donc ici si on fait un couler comme d'habitude on risque de faire un pousse tout trop dangereux donc pour déjouer ça, encore une fois, eh bien il suffit de lever, enfin il suffit, il suffit de lever derrière. Donc ça implique un chevalet un peu particulier à la star des massés ou des piquets, vous voyez, où on est plus dans le truc comme ça et là il va falloir envoyer, donc prendre un peu plus de tête puisqu'on va vers le tapis. Donc si on veut avancer, il faut taper un petit peu plus haut, je pense, toujours sans effet, hein, et on envoie. Voilà à peu près l'idée de se couler, où on est vraiment proche là, de la bille numéro 2. Ici, pour avoir un contrôle des billes, il va falloir tout simplement appliquer du bas sur notre bille pour arriver de façon naturelle ici, de façon à amortir notre arrivée sur la 3 et ainsi avoir le contrôle de la bille numéro 2. C'est exactement ce qu'on souhaite. Donc ici, tout simplement, nous allons nous placer plein intégral sur la bille rouge et on va exécuter le coup tranquillement, mais vous voyez, on l'exécute vraiment en, bien en dessous du centre là je suis vraiment euh, vraiment j'ai du bas quoi ici donc là le rétro, trop et on envoie le coup tranquillement ce qui nous permet moi d'arriver même si je suis pas très bien arrivé euh, d'arriver tranquillement sur la bille numéro 3 et de plus ou moins contrôler cette bille numéro 2 voilà c'était simplement ces deux particularités là que je voulais vous montrer j'avais le devoir de le faire afin de clôturer ce chapitre bon au final après cette présentation et toute cette bacchanale, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on va retenir Eh bien, moi particulièrement, je retiendrai un truc, voilà, ça sera ça, parce que ça suffit quoi. Nettoyez-moi ces billes, mon Dieu Arrêtez d'aller vous asseoir sur un butage <rire> Il y en a marre des conneries Allez, merci hein.